Salut les rollistes, bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes le 24 août et le mot clé du jour est humour. Alors il faut de l'humour évidemment pour jouer aux jeux de rôle et c'est ce qui rend euh, notre passion évidemment euh, eh bien, encore plus agréable. On peut euh, beaucoup rigoler autour d'un jeu. Il y a souvent des, des petites perles de JTR. Je vais vous en raconter euh, deux ou trois que j'ai vécues. C'est toujours euh, agréable. Alors le, le petit point compliqué, c'est de réussir à trouver des expériences rôlistes qui sont drôles et que je peux vous transmettre sans que vous ayez besoin de trop de contexte pour la comprendre. Sinon, évidemment, ça reste des private jokes et ça va être compliqué. Alors il y a une fois, petite anecdote toute simple, euh, on jouait à Vampire la mascarade. Euh, je crois que c'était notre première ou deuxième séance après un an et demi ou deux de campagne sur donge. Donc le changement euh, était à prévoir. Euh, il voient un ancien qui leur donne une mission quelconque, je ne sais plus, une, une enquête à faire je crois, et, euh, et euh, après quelques discussions sur comment attaquer, euh, attaquer la problématique, un des joueurs euh, se tourne vers moi et me demande euh, « Bon du coup, euh, quelle heure il est ?» Je lui réponds « Bon, il est à peu près 22h30. » Il se tourne vers donc, ses, ses collaborateurs et leur dit « Bon, bah, on va se coucher et on verra ça demain matin. » Donc, gros éclat de rire général évidemment, euh, les vampires ne pouvant euh, vraiment agir correctement le jour, euh, il était compliqué d'aller se coucher à 22h30 alors que c'est le début de la nuit euh, pour jouer au vampire. Euh, il faut avoir de l'humour dans le jeu de rôle parce qu'il faut pouvoir ne pas se prendre au sérieux. Euh, relativiser quelque chose que, que le jeu de rôle encourage beaucoup. Hein. Ça nous permet de, voilà, de relativiser sur ce qu'on est, sur, euh, sur le monde autour de nous, sur, euh, sur les possibles, se mettre à la place d'autres gens. Et du coup, bah, il faut être capable de, de ne pas se prendre au sérieux et euh, de, de rigoler avec... Euh, avec nos parties de jeu de rôle, avec nos, les bêtises qu'on peut dire, avec euh, les situations euh, amusantes que peuvent amener euh, le roleplay ou euh, les GD d'ailleurs, parfois. Alors, une autre perle euh, que je peux raconter sans souci, euh, un scénar médiéval fantastique, euh, un chronique oublié, je pense, à un moment où nous sommes, nous sommes guidés par un, un petit artefact qui, euh, qui s'allume quand nous sommes sur la bonne direction. Donc, le, le, le MJ nous cite euh, au, au nom d'un PNJ, euh, « La pierre vous guidera ». Et du coup, moi je lui réponds, on va appeler ça une gemme pour situer. Un GPS donc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ne pas se prendre au sérieux et à bien rigoler autour du jeu de rôle. Euh, c'est une passion qu'on a en commun. Et même si, euh, même si parfois il y a des moments où c'est plus dramatique et plus euh, important de se concentrer sur l'histoire que sur les vannes, euh, il, faut, il faut pouvoir rigoler absolument euh, dans le jeu de rôle et, et il y a beaucoup de situations qui amènent du rire euh, sans souci, euh, malgré euh, ce que peuvent en dire euh, certains puristes. C'était le 24e épisode de RPG Day 2020, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve demain pour la suite euh, des mots-clés. D'ici là, portez-vous bien, on joue, c'est sérieux, on parlera après. Ciao les rôlistes